Salut à tous, c'est Chris pour la chaîne Presse Citron et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le test des deux nouvelles consoles de Microsoft à savoir la Xbox Series X d'un côté et la Xbox Series S de l'autre. Series S sont les deux prochaines consoles de nouvelle génération de Microsoft, donc c'est la neuvième génération de consoles. Elles sont attendues pour le 10 novembre prochain en France. La Xbox Series X, qui sera la, la console ultime de Microsoft avec une grosse puissance de 12 Teraflops, sera proposée à 500 euros. Tandis que la Xbox Series S, qui est caractérisée par Microsoft comme une console de transition pour passer de la génération actuelle vers la nouvelle génération en douceur, sera proposée quant-à elle à 300 euros. Une différence de prix qui s'explique par une console qui est quand même beaucoup moins puissante. On va en reparler au cours de ce test, par l'absence de 4K notamment, l'absence de lecteur Blu-ray puisque la Xbox Series S est une console all-digital uniquement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lire vos jeux uniquement en les téléchargeant sur le Microsoft Store ou via le Game Pass, mais impossible de les lire via un Blu-ray puisqu'il n'y a pas de lecteur 4K. Enfin, le disque dur SSD, le fameux disque dur ultra puissant, n'est que de 512 Go, contrairement à un TO sur Xbox Series X. Donc voilà un peu pourquoi les différences de prix sont assez énormes. Comme les consoles sont similaires en tout point au niveau de l'interface des jeux et qu'il n'y a que les caractéristiques qui changent, l'ensemble de ce test va être vraiment concentré sur la Xbox Series X et on vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour un petit point autour des différences avec la Xbox Series S. Concernant la partie design de la console maintenant, lorsque nous ouvrons le packaging, nous nous retrouvons dans une présentation très minimaliste, très soft, très épurée, très sympa. Et lorsque l'on découvre la bête, on est en face d'un gros pavé qui peut surprendre à la base. Mais une fois qu'on la sort de sa boîte et qu'on la positionne debout, on va très vite être surpris et même être séduit par le design de cette console qui est vraiment... Un peu à l'image de la Xbox One X, on a les mêmes matériaux, globalement les mêmes formes, même si cette série X est beaucoup plus élargie. Mais en tout cas, elle est très sympa, la grille d'aération sur le dessus est vraiment jolie, avec ses petits reflets verts sur le côté de la grille. C'est vraiment quelque chose que Microsoft a voulu de très minimaliste, simple, mais terriblement efficace, qui va parfaitement se marier bah, dans votre intérieur, il n'y aura pas de souci. Par contre, voilà on vous conseille vraiment de positionner la console debout tout simplement parce que c'est une console qui a été Pensée pour être debout, le socle qui se trouve au-dessous ne peut pas être enlevé, donc lorsque vous la couchez, on va pas se mentir, ça fait assez moche. La grille d'aération au-dessus est faite pour vraiment laisser partir la chaleur et justement ben voilà, c'est comme une petite tour de PC, c'est pour que la chaleur monte, se diffuse. Euh, le logo Xbox aussi est positionné de façon à ce qu'il ben, soit droit lorsque la console est droite, donc il est vrai que cette console a été pensée pour être debout. Et lorsque vous la couchez, là ça peut un peu choquer, on a vraiment l'impression que la console est tombée, qu'elle n'est pas à sa place Donc voilà, mais en tout cas au niveau du design, c'est quand même une console qui peut à la base, peut un peu rebuter, se dire qu'on est un peu sceptique Mais lorsqu'on l'a en face de nous, on commence à être très très vite séduit par cette nouvelle console et justement ce choix de la verticalité n'est pas anodin de la part de Microsoft puisque ça a été pensé afin de concevoir une console surpuissante, silencieuse et qui ne chauffe pas. Donc juste en dessous de cette grille d'aération on retrouve un gros ventilateur de 130 mm quand même et qui est assez silencieux, qui est même totalement silencieux, c'est assez impressionnant. Et Microsoft a fait le choix de scinder sa carte mère en deux afin de pouvoir poser chaque partie d'une côté du châssis central en aluminium et tout cela dans le but bah, d'optimiser le passage de l'air et en produisant le moins de bruit possible. Et à ce petit exercice, c'est vraiment impressionnant. Et en parlant justement de la chauffe mais aussi du bruit, ça va être bah, la prochaine catégorie que nous allons aborder puisque oui, la Xbox Series X chauffe mais comme tous les appareils électroniques et on en avait déjà parlé sur Pré Citron sur notre site internet, les rumeurs de surchauffe sont totalement abusées et totalement fausses Puisque nous avons pu donc tester la console pendant de nombreux jours, puisque l'a fait depuis mi-octobre qu'elle est dans les locaux de chez Presse Citron. Et oui, la console chauffe comme tout appareil électronique, mais il n'y a pas une chauffe anormale. On a pris des relevés de température d'environ 60 degrés juste au-dessus de la grille d'aération au bout de plusieurs heures d'utilisation. Et lorsque l'on touche la console avec la coque, il n'y a aucune chauffe. C'est vraiment impressionnant et le tout dans un silence de mort. C'est-à-dire que la console est ultra silencieuse même quand le gros ventilateur de 130 mm Tourne, on n'entend rien et sur cela c'est assez abusé même des fois on se demandait si vraiment la console fonctionnait parce qu'on n'entendait rien du tout donc voilà une console qui chauffe forcément mais pas plus que notre appareil et pas plus que la normale pour ce genre de produit alors attention cependant tiens à préciser on en reparlera au cours de ce test qu on n'a pas pu tester la console dans un gros jeu blockbuster pensé pour la next gen puisque la plupart des tests que nous avons réalisés sont sur des jeux cross gen déjà sortis sur les anciennes consoles ou sur des petits jeux indépendants qui arrivent au moment de la sortie de la Xbox Series X mais qui sont aussi disponibles sur ancienne Générations. Avec le report d'halo qui était prévu pour cette fin d'année, euh, la console de Microsoft fait le pari de sortir sans grosse exclusivité majeure, sans gros jeu on va dire vitrine pour sa console. Donc il est vrai que la Xbox Series X n'a pas non plus été mise à rude épreuve, mais en tout cas pour l'utilisation qu'on a pu en avoir autant dans les menus que dans les jeux, Rien à signer de particulier, bien au contraire, une console qui n'est pas si chaude que ça et surtout qui est très silencieuse. Passons désormais à la manette puisque c'est quand même quelque chose d'important pour une console de jeux vidéo, la console avec son interface, les jeux mais aussi la manette. Et cette dernière eh ben, est vraiment un prolongement de la manette qu'on a connue sur la Xbox One. De toute façon, Microsoft ne s'est pas caché du fait que cette Xbox Series X sera qu'un prolongement de la Xbox One X. On en reparlera dans l'interface, on n'a pas vraiment l'impression de passer sur une nouvelle console, c'est vraiment dans la continuité. Et la manette, c'est pareil. Tout le monde le sait, la manette Xbox One est un peu considérée comme la meilleure manette au monde. Et bien Microsoft prolonge cela, va rajouter quelques petits détails qui ne va que perfectionner encore cette manette. Une meilleure prise en main puisqu'elle est plus compacte, un grip à l'arrière qui permet d'avoir de meilleures sensations, d'être plus agrippé à la manette. La croix directionnelle est changée pour être largement inspirée de celle que l'on retrouve sur les fameuses manettes Xbox Elite. Alors attention, la manette, enfin la croix directionnelle clique beaucoup, alors c'est vrai que si vous voulez jouer le soir en mode discret, ça va être compliqué parce que les clics, clics, clics, clics, on les entend et vraiment fort et même je pense que ça va sans doute en agacer certains au bout d'un moment fort heureusement la croix directionnée c'est pas celle que l'on utilise le plus pour les gâchettes c'est pareil on retrouve en fait un habillage grip qui est assez sympa par dessus les analogiques sont perfectionnés. en gros cette manette c'est vraiment une continuité améliorée de la manette Xbox One donc on va dire que ça ne peut pas poser de soucis bien au contraire même si on aurait voulu peut-être quelques petits bouleversements surtout quand on voit ce qui se fait sur la DualSense mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de notre test PS5 pour ce qui est de la principale nouveauté de cette manette, c'est le fameux bouton share. Donc le bouton qui, qui permet de partager vos captures d'écran ou vos captures vidéo. Une fonctionnalité qui est disponible depuis 2013 déjà du côté de Sony avec sa PS4 et qui arrive chez Microsoft. On avait vraiment beaucoup d'espoir sur cette feature et c'est malheureusement une grosse déception. Puisque finalement rien ne change par rapport à la Xbox One sauf que... Là, on a juste un raccourci. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous n'avez pas à passer par le menu. Vous avez juste à rester appuyé sur ce bouton en 4K, avec HDR ou sans HDR. Et même là, la qualité de la, de, de la capture, elle n'est pas incroyable. Alors, c'est vrai que là-dessus, on est très déçu. Surtout quand on pense que chez Sony, ça existe depuis plus de 7 ans. Et qu'en plus, ça va être encore grandement amélioré avec la touche Create de la DualSense. Donc, c'est vrai que sur ce coup-là, pour Microsoft, ce n'est pas un très bon point. Passons maintenant à la puissance de la machine, à sa rapidité, notamment grâce au disque dur SSD, parce que c'est un peu la grande promesse de cette nouvelle génération, autant du côté Microsoft que Sony. C'est la fin des temps de chargement avec la surpuissance des disques durs SSD. Et directement, on est dans le bain avec la Xbox Series X, puisque si vous avez une Xbox One X, vous le savez qu'il faut environ plus d'une minute pour allumer votre console, ce qui est quand même du jamais vu en termes de lenteur. Euh, allumer une console, mettre plus de 10 minutes, ça paraît impossible, mais c'est bien vrai, Microsoft l'a fait. Et bien là, c'est terminé, puisque avec la Xbox Series X, vous allez avoir seulement 19 secondes, allez, 20 secondes pour arrondir, pour allumer, lancer et être prêt à utiliser dans le menu. Alors, vraiment, ça change la vie et on sent que ça va beaucoup plus vite. Mais ça va aussi beaucoup plus vite dans le menu, dans l'interface où c'est beaucoup plus fluide, où c'est beaucoup plus agréable. Donc là-dessus, on sent la puissance du disque dur SSD. Mais c'est également le cas pour les jeux. Les temps de chargement sont drastiquement euh, diminués et ça, ça va être un luxe. Pour faire quelques petites comparaisons, sur le jeu Cuphead par exemple, il nous faut seulement 14 secondes pour pouvoir le lancer et être prêt à utilisation sur Xbox Series X, alors qu'il en fallait deux fois plus, 28 secondes sur Xbox One X. Donc on voit que là, le, le disque dur SSD joue parfaitement son rôle. Seul petit problème, c'est au niveau de l'installation des jeux, où là, par contre, c'est toujours catastrophique. Alors, juste pour vous dire, hein, en fait, on a calculé les jeux PS4 Pro. Donc, on parle de la PS4 Pro, hein, pas de la PS5 s'installe plus rapidement que sur Xbox Series X, on a fait le test par exemple avec Red Dead Redemption 2 où il faut environ 1h11 sur Xbox Series X, là où il en faut seulement 1h08 sur PS4 Pro et 56 minutes sur PS5 et le constat est le même avec GTA V puisqu'il faut près de 40 minutes pour installer GTA V sur Xbox Series X Tandis qu'il nous faut seulement 38 minutes sur PS4 Pro et 25 minutes sur PS5. Donc au niveau des temps d'installation, euh, le SSD ne joue pas du tout son rôle et c'est même très long. Alors c'est beaucoup moins que sur Xbox One X, hein, puisque par exemple GTA 5, on était à près d'une heure, donc on gagne 20 minutes. Et sur Red Dead Redemption, on gagne un quart d'heure, mais c'est quand même énorme. Pour ce disque dur justement, donc il est affiché un disque dur de 1TO pour la Xbox Series X. En réalité, vous avez seulement 802Go puisque l'interface de la console prend environ 200Go. Avec ces 800Go, on a pu installer 25 jeux, que ce soit de gros jeux comme Forza Motorsport 7 ou Gear 5 ou des petits jeux de la scène 1 qui sont des petites pépites. Donc voilà, en gros, comptez sur une vingtaine de jeux à pouvoir installer sur votre console, ce qui est plutôt pas mal. Passons maintenant à l'interface de la console, les menus, etc. Et là, malheureusement, on ne peut pas dire que c'est une petite déception parce que l'interface est très sympathique, elle est très fluide, il n'y a pas de bug, elle fonctionne bien. Cependant, c'est du déjà vu, c'est ce qu'on avait sur la Xbox One X. Il n'y a aucun changement, mis à part que ça va plus vite, c'est plus agréable une fois qu'on commence à s'y faire. Alors, le passage de la Xbox One X à la Series X ne va peut-être pas être trop flagrant, on ne va pas trop ressentir la vitesse au début. Par contre, lorsque l'on revient en arrière, là, on voit que bon, les menus, quand même, c'est beaucoup moins fluide, etc. Mais en tout cas, du coup, il n'y a pas ce petit effet de curiosité de vouloir tout chercher, les nouveautés, puisqu'on connaît tout. Alors, c'est un, un peu décevant à, à ce point de vue. Et on va très vite avoir un effet un peu de, euh, de déjà-vu et de, finalement, de, de lassitude parce qu'il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Après, l'interface est très correcte. Elle ne bug pas, elle est, elle est fluide, elle fonctionne, elle fait le taf et là-dessus il n'y a rien à dire. Malheureusement, les côtés positifs là-dessus sur le fait que bah, l'interface est très correcte On en récupère aussi les effets négatifs parce que Microsoft n'a pas corrigé certaines choses Comme par exemple la gestion catastrophique de téléchargement Où on ne va pas pouvoir télécharger plusieurs jeux à la fois Où des fois un jeu va commencer à se télécharger Puis il y a une mise à jour qui arrive, il va s'arrêter pour faire une autre mise à jour euh, Si un jeu ou une mise à jour est en cours d'installation, vous ne pouvez pas installer un autre disque Enfin, C'est toujours catastrophique et on ne comprend pas pourquoi ce problème n'a pas été résolu vraiment nous poursuivons ce test maintenant avec les fonctionnalités de la console puisque l'une des grandes nouveautés c'est le fameux Quick Resume. Donc c'est une fonctionnalité possible grâce à la puissance du SSD mais aussi à la nouvelle architecture Xbox Velocity. En quoi cela consiste Tout simplement c'est une fonctionnalité qui vous permettra de jongler entre plusieurs jeux, jusqu'à 8 jeux différents C'est à dire que vous êtes en plein match FIFA Vous êtes à la 38 e minute Il reste plus de 2 plus de tiers du match Et là un pote vous appelle pour faire un Call of Duty Vous mettez le jeu en pause Vous switchez, vous lancez Call of Duty Vous faites un Call of Duty Au bout d'une heure un autre, pot, un autre pote vous appelle Pour faire une petite course sur F1 2020 Vous laissez Call of de côté Vous lancez F1, ça fonctionne Vous en avez marre, vous les retourner sur FIFA Vous repartez sur FIFA Et le jeu se relance directement à la 38e minute, là où vous vous en étiez arrêté. En quoi 10 secondes Ça va très vite Et si vous voulez repartir sur Call of, à nouveau vous y retournez et Call of, vous serez toujours dans votre menu. Voilà ce que c'est que le quick resume, c'est de pouvoir suspendre un jeu sans l'arrêter, que vous soyez en partie ou non. Alors forcément, en ligne, ça n'a pas d'intérêt, mais si vous êtes dans une partie solo comme FIFA, vous mettez la pause et vous pouvez jongler jusqu'à 8 jeux. Alors, on ne va pas se mentir, ça servira à rien sur autant de jeux, puisqu'on se demande qui peut être aller 3, 4 jeux, mais qui va vraiment switcher entre 8 jeux. Mais en tout cas, la feature, elle est là, elle est disponible et elle est très intéressante. Bon, elle est encore perfectible puisque nous, on en a eu quand même pas mal de problèmes. Par exemple, sur Ori and the Wheel of the Wheels, on a eu un menu qui a complètement frisé et qui nous a demandé de relancer la console. Sur Forza Horizon 4, on a eu la manette qui a été complètement désynchronisée, où on était dans le menu, on pouvait retourner avec le bouton Xbox dans le, dans le menu de la console, mais dans le menu du jeu, impossible. On nous demandait d'appuyer sur A pour lancer le jeu, la manette ne répondait pas du tout, il a fallu qu'on redémarre la console. Et sur fin 2020, on avait à chaque fois qu'on revenait sur le jeu, plusieurs petites saccades. Donc le service et la fonctionnalité n'est pas optimale, mais elle fonctionne. Il y a de grandes chances pour qu'une mise à jour arrive dans les prochaines semaines pour pouvoir la rendre vraiment parfaite. Alors, on regrette le fait que ben, forcément elle ne soit pas parfaite au lancement et encore nous on a testé bien avant son lancement alors peut-être qu'il y a déjà des mises à jour qui vont arriver peut-être à la veille du lancement mais en tout cas quand ça fonctionne ça fonctionne bien on peut changer de jeu en allez 10 secondes grand maximum et ça c'est vraiment vraiment très agréable pour ce qui est des autres services, on bah nous retrouvons le Microsoft Store qui est toujours aussi efficace, qui a subi une mise à jour il n'y a pas longtemps sur Xbox One X et qui est toujours aussi fluide et aussi accessible, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le fameux Game Pass qui est aussi accessible directement sur cette Xbox Series X. Vous pouvez vous abonner directement et accéder à une bibliothèque de plus de 300 jeux en illimité. Enfin, pour 9 euros par mois, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc au niveau des fonctionnalités, rien à rajouter. Tout ce qu'on avait sur Xbox One X se prolonge sur Xbox Series X et ça fonctionne toujours aussi bien. Nous nous dirigeons peu à peu vers la fin de ce test et nous allons parler bah, justement là, quelque chose de quelque chose qui fâche puisque c'est le line-up et les jeux de cette Xbox Series X puisque c'est un, un peu, on va dire indéniable, chaque nouvelle console arrive avec un petit catalogue de 2-3 jeux exclusifs pour en fait faire la démonstration de, leur, de, leur, de, leur, de la console, de ses caractéristiques et de, pour convaincre les joueurs en disant pourquoi il faut jouer sur cette console sur la première Xbox par exemple en 2001, on avait Halo qui était complètement incroyable, autant dans son jeu, dans son univers, dans son aventure que dans sa claque graphique. Sur Xbox 360, on avait du Perfect Dark Zero, on avait du projet Gotham Racing qui était aussi des claques. Et sur Xbox One il y a 7 ans, on avait Dead Rising 3, Forza Motorsport 5 ou encore Rise Son of Rome. Alors même si ce n'était pas des jeux exceptionnels, c'était des jeux qui étaient quand même des claques graphiques qui nous montraient toute la puissance de la console et ce qu'on allait pouvoir voir. Malheureusement, sur Xbox Series X, Microsoft fait le pari assez osé de sortir sa console sans line cest C'est-à-dire qu'il faudra compter sur les jeux tiers, Assassin's Creed Watch Dogs du côté par exemple d'Ubisoft, du le dernier FIFA NBA 2K pour ne citer que. Mais il n'y a pas de jeu exclusif Microsoft. Nous retrouvons en tout cas des jeux blockbuster AAA, des jeux qui vraiment sont des, des, des grosses productions et qui vont en mettre plein les yeux. On devait avoir Halo Infinite, qui malheureusement n'est pas très au point et qui a été repoussé l'année prochaine. Et là, nous nous retrouvons avec Falconir, un petit jeu indépendant dont la particularité est d'être développé par un seul développeur, Thomas Sala, qui a fait un, un travail prodigieux quand même sur le jeu et qui est vraiment sympathique. Mais cela reste un jeu indépendant qui est très sympathique, mais que l'on retrouve sur PC, sur Xbox One. Et sur Xbox Series X, et qui n'est pas la claque next-gen que l'on peut attendre d'une console à 500 euros. Nous avons également Gear Tactics, qui est très sympa aussi, mais qui est un jeu de niche, qui ne va pas toucher autant de joueurs qu'un Gears 5 par exemple. Et nous avons Tetris Connect, qui est donc la version multijoueur de Tetris, qui on va pas se mentir, on ne va pas acheter une console à 500 euros pour jouer à, à un Tetris en ligne qui est possible en plus par exemple sur Nintendo Switch. Donc c'est très très léger en termes de line-up et forcément c'est décevant parce que même là dans le test, on n'a pas pu tester la console en conditions réelles avec un gros jeu qui était pensé pour la next-gen. Donc c'est vrai que sur ce point là c'est assez décevant, le premier gros rendez-vous ce sera pour le 10 décembre avec The Medium qui sera un jeu d'horreur qui s'annonce très prometteur et après il faudra attendre 2021, 2022 pour les premiers jeux avec par exemple le prochain Hellblade, nous aurons le prochain Forza, Fable qui risque d'arriver pour bien plus tard mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors après voilà, si vous êtes sur Xbox One X, vous allez pouvoir prolonger votre expérience et jouer à tous vos jeux Xbox One X sur Xbox Series X. Si vous êtes novice et que vous vous lancez dans, la, dans les consoles maintenant et que vous vous abonnez au Xbox Game Pass, vous aurez plus de 300 jeux qui seront disponibles. Si vous avez des anciens jeux Xbox, Xbox 360, il y en a une multitude qui seront compatibles, rétrocompatibles, optimisés puisque la console bah, optimise les jeux et que là-dessus aussi, il faut en parler, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. L'ensemble des jeux Xbox et Xbox 360 qui fonctionnaient sur Xbox One, fonctionnent donc désormais sur Xbox Series X. Certaines disposent même de belles améliorations, comme l'auto HDR qui est de toute beauté, ou des résolutions en 60 FPS comme Panzer Dragoon, Conquer, Live and Reload ou encore GTA 4 Pour conclure sur cette Xbox Series X et avant de faire le petit point sur la Xbox Series S, Microsoft tient ses promesses en termes de console en proposant une console jolie, minimaliste, très épurée dans son design, très bien pensée pour ne pas chauffer, pour être extrêmement silencieuse et qui s'annonce surpuissante et apparemment très fiable. Euh, techniquement, maintenant, nous retrouvons pas mal de choses prometteuses, mais dans les faits actuels, on reste sur notre fin, puisque nous n'avons pas pu eh ben, utiliser et tester cette console dans les conditions next en absence de jeu, on remarque pas mal de bonnes choses au niveau de la rapidité grâce au SSD mais pas mal aussi de défauts et de petites inquiétudes notamment sur des défauts qui restent présentes sur Xbox Series X et qui étaient déjà présentes sur Xbox One X comme on l'a dit avec les temps de chargement des jeux, la gestion des téléchargements, des mises à jour etc. Donc ça on espère que au fil des mises à jour ce sera amélioré et des petites features qui s'annoncent intéressantes mais qui là encore sont perfectibles comme le Quick Resume qui est non sans bug mais qui est présent et qui qui, lorsqu'il sera vraiment stabilisé, sera très intéressant. Une console qui va donc être réservée pour les pro gamers, ceux qui jouent régulièrement, qui ont envie d'une expérience ultime sur Xbox, même si pour cette expérience ultime, il va falloir attendre encore quelques mois. Terminons maintenant avec la Xbox Series S puisque concernant cette console, elle est similaire en tout point au niveau des fonctionnalités, de l'interface ou encore de la manette avec les menus de qualité et les mêmes défauts malheureusement avec les temps de chargement, etc. On retrouve une console très petite, là encore au design encore plus épuré, classe qui passe partout près de votre télé comme la Xbox Series X. Côté chauffe et bruit, cette Xbox Series X s'en sort tout aussi bien que sa grande sœur puisque là encore, elle ne chauffe pas du tout. Euh, même si on met la main sur la grille d'aération sur le côté, on ne sent rien et quand on touche la console, rien du tout. Et là encore, tout ça dans un bruit, mais un silence de mort, vraiment, C'est, aucun bruit sort de la console. Les deux consoles sont très silencieuses et sur ça, mais c'est une belle prouesse de Microsoft. Concernant les jeux, cette Xbox Series S fait le choix risqué du All Digital, comme la Xbox One S All Digital, qui avait complètement bidé, mais qui était aussi un peu cher pour ce qu'elle proposait. Là, au contraire, on n'est vraiment pas cher. 300 euros pour une console next-gen, entre guillemets, on en reparlera, ce n'est pas cher. Mais du coup, assurez-vous d'avoir une très bonne connexion, sous peine de mettre 3 jours pour pouvoir télécharger vos jeux. Vraiment, surtout les plus, les plus gros, les plus volumineux, comme un Forza, par exemple, ou un Gears. Et assurez-vous justement de ne pas être trop gourmand. Ça va être une console très casual gamer parce qu'elle euh, dispose d'un disque dur de 512 Go. Et du coup, si on enlève l'espace réservé et bah, l'interface de la console, nous n'avons que 312 gigas de disponible pour une console all digital. C'est vraiment, vraiment pas possible en fait puisque vous allez pouvoir installer 4, 5, 6 jeux maximum quand on pense que certains jeux font jusqu'à 100 gigas. Ça peut être très compliqué. Fort heureusement Étant donné que la console est moins puissante, qu'elle ne permet pas la 4K, les poids, le poids des jeux sont moins volumineux. Donc, heureusement, puisqu'on ne charge pas les textures 4K, mais ça reste très compliqué. Et si votre console est pleine, vous allez pouvoir opter pour une extension de stockage qui fait quand même 262 euros, soit pratiquement le prix de la console. Donc à ce prix-là, autant passer sur une Xbox Series X. Donc ça va être très compliqué à ce niveau-là de, de gérer l'espace utilisateur, enfin l'espace de stockage de la console. Et au niveau des connexions, si vous n'avez pas la fibre ou que vous n'êtes pas vraiment très très bien rallié à Internet, euh, autant oublier tout de suite. Mais du coup, en termes de puissance et de rapidité du SSD, cette Xbox Series S est au point de la Xbox Series X puisque le SSD joue parfaitement son rôle et même certains jeux, et même la plupart des jeux, vont se lancer plus rapidement sur Series S que sur Series X. Alors, ça n'a rien à voir avec la puissance des consoles, c'est juste parce que les jeux chargés sur Series S ne disposent pas de textures 4K, etc. Donc, c'est forcément plus rapide et on remarque environ 2 à 3 secondes de moins dans les temps de chargement et de lancement des jeux sur Series S que sur Series X. Le principal défaut de cette Xbox Series S, c'est au niveau de sa puissance. Et vraiment, euh, on va pas se mentir, au sein de la rédaction de Presse Citron, on a été très surpris, mais négativement, parce qu'on s'attendait forcément avec une telle, telle différence de, de, de, de caractéristiques et de prix que la console soit moins puissante. Mais là, c'est chaud, puisque la console arrive à être moins belle que sur Xbox One X. La Xbox One X, disponible depuis novembre 2017, il y a 3 ans, elle va fêter bientôt ses 3 ans, elle est moins belle. Notamment sur Hellblade, on vous laisse regarder ces images, contempler ces images, c'est assez choquant. Et malheureusement, ce constat est le même sur l'ensemble des jeux actuels qui sont cross-gen. Le résultat est sans appel. On s'attendait forcément à une différence dans les caractéristiques, c'était certain. Mais à ce point, cela reste assez dérangeant pour une console qui est donc catégorisée next-gen, mais qui arrive à faire moins bien qu'une qu console actuelle, que ce soit donc sur Hellblade, sur F1 2020, où là encore c'est très flagrant si on regarde au loin comme c'est pixelisé, ou encore l'image là sur le F1 2020, sur la ligne de départ qui est vraiment pixelisée, mais également sur Dirt 5 ou Forza Motorsport 7, la Xbox Series S fait beaucoup moins bien que la Series X, bon là pas surprenant, mais elle fait moins bien que la Xbox One X. Du coup, en fait, si vous avez une Xbox One X actuellement et que vous ne comptez pas passer sur Xbox Series X, mais ne passez pas sur Series S parce que vous allez être vraiment pénalisé au niveau de la compéten des compétences de la console. Et ça, c'est vraiment dommage parce que Microsoft vend sa console comme une nouvelle génération. Et finalement, peut-être qu'il y a la rapidité du SSD, peut-être qu'il y aura du ray tracing, peut-être que tout ça, mais... Visuellement, c'est quand même assez dérangeant. Voilà pour le test de ces deux consoles qui, forcément, vous l'aurez compris, la Series X va vraiment être la console ultime pour les gamers vraiment qui sont en recherche d'excellence. Alors que la Series S sera vraiment... mais. Vraiment pour les casual gamers qui veulent peut-être même commencer avec le jeu vidéo qui n'ont pas fait jusqu'à maintenant pour voilà une petite initiation à 300 euros c'est toujours moins que 500 euros mais vraiment pour les joueurs euh, qui sont attachés qui sont amoureux du jeu vidéo cette deuxième console de Microsoft risque d'être très très vite euh, frustrante et ne pas satisfaire vos, vos, vos demandes et vos vos exigences de gamer donc attention euh, à tout cela. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce nouveau test sur Presitron, retrouvez bien entendu les tests écrits sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux qui se trouvent en description de la vidéo et nous on se dit à très vite, salut à tous.